moi de vous présenter tout d'abord notre association glitzböier Rosefren, les Amis des Roses Luxembourgeoises. La promotion des roses au Grand-Duché nous tient évidemment à cœur. Nous faisons également des recherches pour retrouver les anciennes roses luxembourgeoises qui ont été créées il y a parfois 150 ans, de les faire multiplier par des experts ce qui nous permet de les vendre à nouveau et leur donner une seconde vie dans les jardins de notre pays. Nous avons déjà acheté plus de 40 nouvelles roses. Par leur baptême, elles ont reçu un nom d'une personnalité luxembourgeoise telle que Mme Aline Meyrich de Saint-Hubert, Anise Coles, Anne Bafford, par exemple. Nous sommes infiniment reconnaissants d'avoir ce beau parc pour donner à nos roses anciennes et nouvelles un site idéal, le château de Munspar, comme arrière-plan et permettre aux luxembourgeois et étrangers de leur rendre visite. La roseraie du château de Munspar, au Grand-Duché de Luxembourg fut plantée en 2017. L'heure est venue de vous raconter brièvement l'histoire étonnante des roses et des rosieristes luxembourgeois. Il y avait une fois deux jeunes gens. Jean supporte 12 ans et Pierre Notting, son ami, à peine 5 ans. Ils ont commencé leur apprentissage de jardinier rosieriste à Clausen dans les pépinières de M. Augustin Wilhelm, 20 hectares de terrain pour ces cultures de Clausen au Fatschenhof, du Pfaffenthal à Eich et Dommeldange. Ils avaient une vision de créer de nouvelles roses et de, et de les vendre dans le monde entier. Ceci est étonnant, car en 1855, le Luxembourg était toujours une ville fortifiée, close sans chemin de fer, sans monnaie luxembourgeoise, sans timbre. Et pourtant, 20 ans plus tard, Jean Soupot et Pierre Notting étaient connus comme les rois des roses dans toute l'Europe. Jean Soupot allait créer des centaines de nouvelles roses et Pierre Notting avait le génie du marketing. Ils les vendaient avec des noms prestigieux jusqu'au Siam, le royaume thaïlandais actuel, dans les parcs du Tsar de Russie, au Brésil chez l'empereur, en Chine, au Japon, aux USA et évidemment dans toute l'Europe. Après leur apprentissage à Clausen et leur tour de France chez les grands rosieristes français, Jean Suppott et Pierre Notting ont fondé leur propre roseraie au Limpotsberg. Notre économie s'est développée, mais également l'économie dans toute l'Europe. Les gens voulaient absolument planter des roses dans leur jardin et les aristocrates dans leur parc. Eh bien, Jean Suppott et Pierre Notting étaient prêts ils étaient prêts à offrir dans leur premier catalogue publié en 1856, un an après la fondation de leur entreprise, une grande variété d'arbustes, arbres fruitiers, fraisiers et des roses non luxembourgeoises. Mais l'année suivante, en 1957, dans leur deuxième catalogue, nous trouvons cinq roses. Première rose tour de Malakoff, ensuite la noblesse et duc de Constantine, qui sont ici. Sophie, reine de Hollande et le futur empereur des Français. Les deux dernières roses, malheureusement, n'ont pas encore été retrouvées jusqu'à présent. La tour de Malakoff rose non remontante, se trouve à Munspach. Ici, si, mais d'où vient ce nom extraordinaire? Cette rose était dédiée aux soldats zouaves qui avaient combattu courageusement pendant la guerre de Crimée aux côtés de l'armée franco-britannique. En 1855, pendant le siège de Sébastopol, ces troupes avaient réussi à prendre la forteresse de Malakoff, ce qui avait un impact énorme en France et en Grande-Bretagne. Tout Français et Anglais patriotique désirait planter des roses luxembourgeoises autour de Malakoff. Une rose était dédiée au roi de Suède, à la reine Marguerite d'Italie, aux membres de la cour de Belgique, de Hollande, de Luxembourg. Imaginez que onze membres de la famille d'Arembert, qui habitaient le château de Meisenburg avaient reçu une rose soupote à leur nom. La rose duc de Constantine, non remontante, se trouve toujours au Luxembourg. Non remontante veut dire elle monte une seule fois euh, et va fleurir uniquement cette fois-là. Mais deux ans après la fondation de leur entreprise en 1857, Jean Soupot épousa la sœur de son ami et collègue Pierre Notting. Mais retournons au Limbotsberg, aux roses dédiées aux sept enfants Soupot Notting. D'abord, Jean-Pierre Suppott. Il devint directeur de l'école de commerce de la Chaux-de-Fonds en Suisse. Mais papa Suppott créa une rose pour sa brue appelée Madame Jean-Pierre Suppott. Euh, il y a aussi une rose baptisée Souvenir de Jean-Pierre Suppott qui se trouve ici. La rose de Catherine Suppott, elle est toujours dans le commerce de nos jours sa fille a sa propre rose, la petite Léonie. Je crois que cette rose a été créée pour sa première communion. Elle est toujours dans le commerce. Vous la voyez ainsi. Puis, la rose de Alphonse Soupot. Ensuite, la rose de Mélanie Soupot. Cette rose fut retrouvée après bien des recherches au Japon. La rose de Clotilde Soupot est également dans le commerce et se trouve dans notre parc. Le sixième enfant Gustave n'a pas de, nom, de rose à son nom. Il était marié avec Anna Maria Shambogia, l'héritière de l'imprimerie Shambogia, très renommée. Il va de soi que le fils de Soupot et Notting et illustrer et imprimer les catalogues de la roseraie pendant des années. Revenons encore une fois au Limpotsberg, dans les longues serres où travaillaient jusqu'à 300 jardiniers, également dans les champs de roses du Rollingergrund, du Kreitzgründchen et à Strauss Dans le chalet de la Lacroix-Strauss, vous pouvez voir lors d'une promenade Rosalie avec un guide de la ville de Luxembourg, des mains agiles confectionnaient d'innombrables corbeilles en osier et enveloppaient les rosiers destinés à de longs voyages de tourbes préalablement saturées d'eau. Dans cette maison d'expédition se trouvait également le bureau où, sur une longue table de 10 mètres, tous ceux de la famille qui savaient déjà écrire étaient installés pour écrire les interminables adresses chaque année lors de l'apparition du nouveau catalogue. Un dessinateur était engagé pour dessiner les nouvelles roses. Finalement, un des fils Supot prit en charge ce travail. En 1861, toujours en temps de la forteresse de Luxembourg, Soupot et Notting obtenaient déjà leur première médaille lors de l'exposition universelle agricole, industrielle, d'horticulture et de l'art noble de Metz. L'année suivante, Soupot et Notting recevra sa première médaille d'or et bientôt ils seront connus et fêtés comme les princes des roses dans toute l'Europe. Permettez-moi de vous raconter une anecdote intéressante sur la bagatelle, la rose bagatelle, évidemment de Jean Soupaud. Nous sommes en 1907 au parc Bagatelle, mais oui, au bois de Boulogne à Paris, où pour la première fois, un grand concours de roses nouvelles est organisé, car entre-temps, plusieurs grandes familles françaises de rosiristes sont très connues et appréciées. Ils présentent leurs nouvelles variétés de roses et obtiennent les médailles d'or. Toutefois, l'année suivante, en 1908, pour la première fois, un rosieriste non français gagne le concours de nouvelles roses de Bagatelle, à savoir notre Jean Soupot pour sa rose Madame Segond Weber. Qui était Madame Segond Weber Eh bien, une grande amie de la nature et une actrice en vogue de la comédie française. Et pour remercier la France. Jean Support créa la Rose Bagatelle et en faisait cadeau à la direction du parc de Bagatelle. Or, après la Première Guerre mondiale, la Rose Bagatelle avait disparu. Les amis de la Rose de Luxembourg l'ont cherchée au Grand-Duché, à l'étranger, et imaginez, Bagatelle fut retrouvée en Allemagne en Allemagne de l'Est en plus, au musée des roses de Zangerhausen, Sopot et Notting avaient eu la sagesse de déposer des spécimens de leurs roses dès le début. Donc, il y a à Zangerhausen des roses Malakoff, des roses Sopot de, de toute la série. Chez nous, ici, la bagatelle se trouve à mes côtés. D'autres rosiristes passionnés par la création de roses allaient suivre l'exemple de Jean Support. Tous étaient apprentis chez lui et tous allaient s'installer sur la bonne terre argileuse du Limpotsberg, à savoir les frères Jean et Evra Ketten, monsieur Gaiman et Bouge, et Jean-Pierre Lamech à Dommeldange. Les frères Ketten créaient de nouvelles roses également remontantes et de nouvelles couleurs, surtout les tons élégants rouge et cuivre. En 1938, Ketten créa sa dernière rose, la rose Grand-Duchesse Charlotte, qui obtint au concours de roses de Rome la médaille d'or. Elle se trouve ici devant vous. L'ami américain de Captain Pyle avait obtenu le droit de lui de multiplier cette rose dans sa roseraie de Pennsylvanie et en 1941, la Grande duchesse en exil aux États-Unis lui rendit visite. Au grand-duché, pendant la guerre, cette rose restait sans nom. Elle fut multipliée maintes fois en attendant la libération. La troisième grande firme de roses au Limpotsberg était celle de M. Gaiman. Il était à partir de 1888 le plus grand exportateur de roses du monde, car il achetait les nouvelles roses des petits rosieristes de Schieren, Lorenzweiler, Heistoff, Alferdange. Jusqu'à Frisange, il les multipliait sur ses 30 hectares de champs de roses et les vendait jusqu'à 4 millions de rosiers gamen par an. Notre premier industriel il ne faut pas imaginer pourtant M. Gehman dans un élégant bureau ou un manoir, mais plutôt sur son cheval, en train d'inspecter tous les jours, même le dimanche, ses champs de roses à Strassen, Bertrange, Koppelst, Stesel. Il avait coupé ses vieux pantalons pour les enfiler à son cheval, afin que les roses ne, ne le blessent pas en traversant les longues rangées de rosiers grimpants. Monsieur Gaiman n'avait qu'un fils qui est mort tragiquement à 19 ans. Sa petite maison, 6 Avenue Pasteur au Limpotsperck, a survécu grâce aux efforts des amis de l'histoire du Limpotsperck et des amis des roses qui ont insisté qu'elle ne devienne pas une autre résidence au standing, mais qu'elle soit restaurée et fasse partie du tour Rosalie. Qu'est-ce qui a causé le déclin brutal de la culture des roses à Luxembourg? Premièrement, la Première Guerre mondiale et ses vastes destructions. Deuxièmement, la faim générale en Europe, on plantait des pommes de terre au lieu des roses. Troisièmement, la grippe espagnole fit 9 millions de morts. La reconstruction engloutait les finances et finalement, la descendance de Rosiris luxembourgeois, manquait dans toutes les familles rosiristes. Toutefois, on créait encore une rose en 1966. Je devais accompagner régulièrement Son Altesse-Royale, la Grand-Duchesse Joséphine Charlotte, dans une petite roseraie à Valferdange. La Grande duchesse disparaissait avec Monsieur Adi Reuter dans ses serres et me laissaient en compagnie avec Madame Reuter dans leur magasin. Mais bientôt le mystère fut dévoilé. Monsieur Adi Reuter avait créé une nouvelle rose qui allait être baptisée Prince Henri, qui se trouve dans cette roseraie. C'est la rose de son fils, l'actuel Grand-Duc Henri. Le souci primaire de notre association est donc de sauvegarder les anciennes roses luxembourgeoises, de les faire planter dans les places publiques, dans les communes et dans les jardins luxembourgeois. Nous voulons également honorer les personnages luxembourgeois en leur dédiant des roses nouvelles dénichées lors des concours internationaux par exemple. Ainsi, nous avons baptisé récemment une rose en compagnie du grand duc héritier Guillaume qui tenait à son tour avec son épouse, son fils Charles dans ses bras pendant les longs discours et la plantation de la rose Prince Charles. Cette rose a reçu un prix d'honneur au concours annuel de Baden-Baden. J'espère ne pas vous avoir trop fatigué. Je vous remercie de votre attention et vous invite à revenir nombreux, de temps en temps, parcourir cette belle roseraie pour vous détendre. Elle est ouverte au grand public gratuitement et vous attend avec impatience.